Bonjour les entrepreneurs d'immobilier et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux parce que je suis passionné d'immobilier, j'adore la phase travaux et on va parler aujourd'hui de comment gérer ton budget. Dans la phase travaux, je vais te donner vraiment le plan d'action. C'est bien sûr pas exhaustif, je t'inviterai à le compléter en commentaire si tu as d'autres conseils à donner à la communauté. Mais je vais essayer de te donner 10 ans de savoir et d'expérience en un minimum de temps pour donner le maximum de valeur. Alors tout d'abord, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification, comme ça tu vas recevoir un push pour être alerté des futurs conseils et des prochaines vidéos. Alors si tu tombes sur cette vidéo euh, que tu ne me connais pas, je voudrais me présenter, je m'appelle Mickaël Zontage. je dirige la société investissementlocatif.com. Avec mon associé, on accompagne des centaines d'investisseurs dans des opérations immobilières clés en main et très rentables partout en France. Alors quand je dis « on », c'est pas à deux parce qu'on est plus d'une centaine de personnes. C'est aujourd'hui une équipe vraiment importante d'experts à chaque étape de ton projet pour t'accompagner. Et aujourd'hui, c'est tout savoir que je voudrais canaliser en une dizaine de minutes pour te donner un maximum de valeur et que tu puisses ressortir enrichi. On va parler du budget et principalement du budget sur la phase travaux, c'est-à-dire comment optimiser ce budget, quelles sont les erreurs à ne pas commettre et comment est-ce que tu peux mettre toutes les chances de ton côté pour que cette phase travaux, qui est quelquefois anxiogène si jamais tu n'aimes pas les travaux, ou que tu ne connais pas le monde des travaux, je le comprends, bah puisse au contraire devenir quelque chose qui est plus basé sur le plaisir de voir la création de valeur passer d'un appartement vétuste, en gros d'un taux 10, à une véritable pépite coup de cœur pour créer un maximum de valeur pour les locataires. En un, je voudrais qu'on en parle et je voudrais qu'on parle du devis indicatif. Et c'est ce qu'on fait chez investissementlocatif.com. Donc là, c'est directement tiré de l'expérience, métier et de ce qu'on fait pour nos clients. Et c'est peut-être le cas. Et un grand merci si tu as été client ou si tu es client en ce moment et que tu regardes cette vidéo. Globalement, comment est-ce que ça se passe Tu le sais, sur une bonne affaire, ça va très très vite. Tu visites. Imaginons là, j'étais, je suis dans une salle de réunion là où je filme cette vidéo. Mais imaginons, c'était Vétus. D'ailleurs, c'était le cas puisqu'on a complètement refait ce bureau. Tu visites. Généralement, il faut faire une offre assez rapidement parce que les pépites et les bonnes opportunités, ça part très, très vite. Et là, bah, tu, te re, tu te retrouves à une semaine, dix jours après, en fonction de la rapidité ou non, à signer ton compromis sur ton acquisition, la pépite que tu as toi-même trouvée ou que nos chasseurs chez Investissement Locatif t'ont trouvée. Et là, forcément, bah, si tu veux débuter le financement, il va falloir que tu donnes pas mal de documents à ta banque, à savoir bien entendu le compromis et si on focus sur la partie travaux. La banque va dire ok, pas de problème pour que je finance le montant des travaux ou une partie du montant des travaux, mais combien ça coûte Est-ce que vous avez un devis travaux Et là souvent patatras parce que ça veut dire que tu vas perdre du temps. Il va falloir rappeler l'artisan déjà. Est-ce que tu es un artisan, pas d'artisan euh, Prendre rendez-vous avec l'agence ou le vendeur, faire rouvrir l'appartement l'artisan le voit, que toi aussi tu puisses te dire dans ta tête bah, qu'est-ce que je veux faire euh, sur cet appartement ou s'il y a un architecte qu'il ait le temps de faire les plans. Et tout ça mis bout à bout, bah, potentiellement c'est long et donc tu te mets en risque sur ton financement parce que quand tu as 45 ou 60 jours pour mener à bien ton financement, bah, chaque jour où tu n'as pas envoyé tous ces documents à la banque, elle ne peut pas vraiment démarrer sur ton financement. Du coup, c'est long, tu te mets un peu des boulets au pied, limite au bout de 30 à 40 jours, tu arrives, tu dis bah ça y est, j'ai tous les docs. Mais ta banque, elle peut pas te faire ça en 5 jours et te dire si elle te finance ou pas. D'où, et c'est ce que je te propose, de faire un devis indicatif. Un devis indicatif, c'est quoi C'est que globalement, tu vas fournir un devis avec le ou les artisans avec lesquels bah, tu, vas, tu vas travailler. Tu ne sais peut-être pas encore si c'est l'artisan A ou l'artisan B. Mais au moins, tu vas pouvoir fournir un devis à ta banque pour qu'elle ouvre une ligne de prêt. C'est ce qu'on fait chez investissementlocatif.com. On va te fournir un devis qui est indicatif, qui est bien sûr sur la tranche supérieure pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Et ensuite, nos architectes reconfigurent l'intégralité de l'appartement, mettent les références, discutent avec toi bah pour t'expliquer pourquoi ils ont choisi telle et telle référence en fonction de l'ambiance et de l'atmosphère qu'ils veulent dans l'appartement. Et ça va permettre de ne pas bloquer ton financement. Si tu fais l'opération tout seul, c'est vraiment ce que je te conseille de faire, c'est d'avoir un devis indicatif. Par exemple, tu te dis, euh, tu penses qu'il va y avoir 15 000 euros de travaux. Bah, ça sert à rien non plus de demander une ligne de, de financement à 50 000. Mais dans ce cadre-là, demande potentiellement, c'est ce que je te conseille de faire, plus 10%. Nous chez Investissement Le Calif, on fait 500 opérations par an pour que tu aies un ordre d'idée. Donc le montant des travaux, on le connaît, on arrive à parfaitement le budget de, dès le départ parce que c'est notre métier et qu'on a l'habitude en fonction de quand on a vu l'opération, on sait ce qu'on va avoir besoin de faire. Si tu es vraiment novice et tu sais pas toi-même ce que tu vas faire dedans, bah, je t'invite à prendre vraiment une marge de plus 10, s'il faut à plus 20% de l'enveloppe que, que, tu, que tu penses être réelle, ça veut pas dire que si tu demandes à la banque plus 10, plus 20%, tu vas les utiliser, mais tu vas être confort. Potentiellement demain, si tu t'es pas trompé, que tu es un champion, que tu arrives et que c'était en dessous de 10 et de 20%, bah pas de problème. La banque, elle annulera l'excédent le, le, et elle recalculera ton tableau d'amortissement en auto et tout ira bien. Mais à l'inverse, s'il te manque 10 ou 20%, bah tu vas devoir les compléter de ta poche. Et là, ça va te faire mal et bah cash flow négatif direct. Donc là, prends une marge de sécurité à 10 ou 20 points. Donne à ta banque rapidement un devis indicatif. C'est pas grave si tu changes d'entreprise, ce n'est pas grave si tu changes d'artisan. Elle va t'ouvrir une ligne de prêt travaux. Alors, quelquefois, ils mettent tout ensemble avec l'IMO ou ils font deux lignes de prêt, mais ça, c'est pas grave, ça changera rien. Mais au moins, tu n'es pas bloqué et tu auras une marge de manœuvre dans ton devis qui va vraiment te baquer. Donc ça, c'est fondamental. Et pour gérer ton budget, c'est le point de départ. Le deuxième aspect, c'est ce que tu vois ici. Il faut que tu passes par des experts. Des experts, ça veut dire quoi Moi, je te recommande des entreprises TCE. Ça veut dire tout corps d'État. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tu vas avoir un chef de chantier, que cette société, elle a à la fois à l'intérieur un plombier, un menuisier, un électricien, ou qu'elle sous-traite. Mais il faut quand même qu'elle ait... Que ce soit pas une coquille vide et qu'elle sous-traite tout. Il faut quand même qu'elle ait une base de quelques salariés. Mais au moins, tu vas avoir un seul interlocuteur. Et ça c'est vraiment important, sinon tu vas aussi en termes de budget faire monter beaucoup beaucoup la facture si tu commences à dealer avec l'électricien, puis dealer avec un plombier, puis dealer avec le menuisier, puis dealer avec le plaquiste. Tu peux, tout est possible, mais, mais c'est pas l'autoroute quoi. Là ça, ça, c'est vraiment, tu es sur la nationale et tu es limité à 70, faut arriver à mettre tout le monde ensemble. Si tu n'es pas du métier, tu vas t'embourber, tu vas t'enliser. Cherche des entreprises des TCE pour avoir un seul interlocuteur et on va le voir en termes de budget aussi, pourquoi c'est plus intéressant d'avoir une entreprise et derrière Regarde l'historique. Ce qui est important, c'est que tu puisses voir, toucher des chantiers actuels de là où les sociétés que tu as référencées si tu ne les connais pas. Et c'est important sur deux aspects. C'est important sur l'aspect de la qualité, qui a rien à voir ici avec le budget. On va focaliser dans cette vidéo sur le budget, mais je te le mets quand même parce que c'est, il y a, a l'histoire de budget, mais il faut bien entendu que tu es de la qualité. Plus en termes de budget, et je te le mets ici en point numéro 2, ça va vraiment être intéressant parce que si tu appelles les trois, quatre derniers clients, et qui te disent tous que ça a coûté 20% de plus parce que l'artisan a rajouté, rajouté, rajouté, rajouté en cours de chantier, ça va te permettre ici de maîtriser ton budget. Le quatrième point que je voudrais te dire, c'est que dans le, sur, sur la partie vraiment budget travaux, il faut que tu penses global. Il faut que tu penses global en TCE, faut que tu penses global sur ton devis en prenant une marge de sécurité. Mais c'est important en termes de chantier que tu penses global parce que sur ton budget, ça va énormément jouer. Pourquoi bah Parce que tu vas dire j'ai une enveloppe, alors on va prendre je sais pas par exemple 20 000 euros J'ai une enveloppe de 20 000 euros et si tu fais une négo et que tu dis bah moi voilà pour 19 000 euros je vous donne le chantier, tu vas pas être obligé de négocier avec l'électricien, avec le plombier, avec le carreleur. Où il va falloir faire des négos à droite à gauche. Ici l'entreprise TCE elle a un marché qui est de 20 000 euros et du coup sur sa marge elle sait que si elle te l'accorde à 19 000, bah elle va perdre 1000 euros de marge. Elle va dire bah est-ce que 1000 euros de marge pour moi ça reste rentable ou non parce que est les prix étaient déjà tirés ou pas, donc ce sera 20 000 en gros ou c'est rien, mais ça te permet d'avoir un seul interlocuteur, de voir global sur ton chantier et donc, c'est ce que je t'ai mis ici, de négocier global. Si tu te retrouves avec cinq interlocuteurs différents, tu vas te mettre à négocier cinq fois. Il y a des gens qui vont peut-être essayer de te rajouter des coûts cinq fois et donc ça va être compliqué, difficile à gérer avec tous les intervenants qu'il va y avoir. Et ça c'est vraiment, et je voudrais finir par ça pour donner un maximum de valeur. Tu sais souvent j'entends des gens qui me disent voilà moi je veux négocier à fond des pénalités de retard, moi je négocier à fond ça. Ce qu'il faut voir, c'est quand tu fais un gros chantier, ça va être très difficile de ne rien oublier, toujours. Parce que tu, ça va être plus chantier gros, plus forcément il y a des risques qui soient mal maîtrisés potentiellement. Et donc du coup, ce qui est plutôt intéressant, le deal que tu peux faire avec ces entreprises TCE, c'est plutôt d'essayer au maximum de forfaitiser. Ça ne veut pas dire qu'ils vont mettre trois 3, 3 ans à faire ton chantier, parce que là tu l'auras vérifié dans l'historique, tu auras vérifié la qualité en prenant des références et donc en appelant. Mais ici, moi c'est par exemple ce que j'ai fait. Euh, si tu suis les vidéos YouTube, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge "s'abonner" la petite cloche notification. En ce moment, je fais un gros chantier sur ma résidence principale. Eh bien, c'est ce que j'ai négocié. J'ai négocié ici, j'ai dit le chantier, il est, il est conséquent, il y a plus de 200 mètres carrés à réhabiliter où on fait vraiment tout, tout, tout, tout et du très gros œuvre avec des ouvertures, des changements de murs porteurs, on fait vraiment l'intégralité. Et bah du coup, plutôt que négocier ici des pénalités de retard, ici j'ai négocié plutôt que ce soit un forfait. C'est-à-dire, j'ai dit à l'artisan, c'est important pour moi, je vais peut-être forcément euh, oublier des choses parce que c'est un chantier très conséquent. Ce qui est important, c'est qu'on puisse partir sur une base de confiance où on forfaitise. Et donc, bah, je l'embête pas non plus sur les délais, maintenant il les tient très bien et tout va bien, mais il faut que ce soit gagnant gagnant parce qu'à l'inverse la moindre pénalité de retard que tu veux fixer sur le papier c'est alléchant. Mais moi je suis là pour dire la réalité du terrain. Sur le papier c'est très alléchant sauf que demain si tu as oublié quelque chose, imaginons ici euh, tu as changé de place le radiateur qui est là que tu vois dans le champ. Puis tu le voulais plus là, en cours de chantier tu décales. Il va te dire bah là on perd trois jours et ça coûte temps. Donc faut essayer de rester dans quelque chose de gagnant gagnant parce qu'il faut toujours voir le verre à moitié plein et à moitié vide. C'est à dire que si tu essayes et je fais simple de l'arponner sur quelque chose, lui il va se défendre sur autre chose. Donc c'est bien de toujours être vraiment sûr du win-win, d'être juste et donc d'essayer de dire bon je vais peut-être avoir oublié des choses, je te demande de ne pas rajouter à l'inverse Voici le timing qu'on se fixe pour finir, mais pas partir forcément en 24 heures de retard. Pourquoi Parce que si lui, sait qu il sait qu'il va perdre sa marge pour 24 heures de retard par 24 heures, il va chercher aussi après à se défendre ou à conserver sa marge. Et donc là, tu te retrouves un petit peu à être l'un contre l'autre. Néanmoins, je t'invite à prendre toutes les précautions sur l'historique de ton artisan pour pas non plus être, dans, encore une fois, être dans quelque chose de très juste et pas fermer les yeux si jamais il vient pas sur le chantier tous les jours et que là, ça prend du retard. Ce qui est complètement différent avec quand tu peux avoir quelques jours, quelques semaines de retard, mais ça a bossé, parce que techniquement, le retard s'explique. Et ça fait vraiment deux mondes à part et c'est deux choses qui sont complètement différentes. Voilà pour te donner mes meilleurs conseils pour gérer ton budget. Je reprends avec toi un devis indicatif. Ne retarde pas ton banquier parce que pareil, il va te le reprocher après, il va dire bah, attendez, le devis de travaux, vous me l'avez envoyé il y a deux semaines et maintenant vous me pressurisez pour avoir un accord. Envoie un devis indicatif, prends une marge de manœuvre à plus 10 ou à plus 20% en fonction de la taille et de la difficulté du chantier. Fais appel à des entreprises tout corps d'état, un seul devis, un seul interlocuteur. Vérifie l'historique de ton artisan pour avoir quelques références, pour pouvoir appeler les clients et savoir comment ça s'est passé en termes de budget. Pense ton chantier global puisque ça va t'aider à ne négocier globalement et également en termes de métier, j'ai oublié de te le dire, je te le rajoute ici, en termes de métier pense global. Une des erreurs, c'est de dire « Attends, le ballon d'eau chaude, il marche, pourquoi on va le changer, etc. » Ok, un ballon d'eau chaude, fourniture, pose main-d'oeuvre, etc. On va dire que c'est 600 euros. Ces 600 euros, si tu les empruntes sur 20 ans, je te le fais en direct, ça va te faire dans ta mensualité, pour que tu aies un, ordre ex un, un exemple vraiment très concret. Ça reste 600 euros, sauf que 600 euros empruntés à un taux marché aujourd'hui sur 20 ans, je te laisse quelques secondes, à ton avis, tu penses que c'est combien C'est 3 euros par mois, dans ta ligne de crédit. Hein, ta banque qui les a payés, hein, 3 euros par mois. Donc autant dire ici... Une des erreurs, c'est de dire « Attends, je tire le prix vers le bas, laisse-moi mon ballon d'eau chaude et tout. » Pour 3 euros par mois, tu viens de... 3 euros par mois. Tu viens de dire à l'artisan « Ne change pas le ballon d'eau chaude. » Qu'est-ce qui va se passer, tu penses Il va se passer que le ballon d'eau chaude, il a la même durée de vie chez tout le monde. Il va tomber en panne au bout d'un moment. Un an, deux ans, trois ans. Tu n'auras plus ta ligne de prêt-travaux parce que là, du coup... Bah, même si tu avais trop, ça se sera soldé, ça se sera épuré. Et tu vas te taper un cash flow négatif, une dépense à hauteur de plus de 600 euros parce que tu vas devoir le changer, le ben, de d'eau chaude. Sur ton chantier, raisonne quand même global. Ne fais pas de zèle non plus. Si le de d'eau chaude, il a 6 mois que le vendeur te donne le bon de garantie, ok. Maintenant, dans la réalité, quand tu dis, bah tant ça, je garde, ça, je garde, ça, je garde, ça, je garde, pour passer de euh, 20 000 euros à peut-être 16 000 parce que tu vas avoir gratté, bah, 16 000, la différence, c'est 4 000 euros de, de, de budget emprunté. Donc ta banque, globalement, globalement pour que tu aies un ordinaire De 4000 euros, oui, 4000 euros c'est beaucoup d'argent. 4000 euros sur 20 ans que te prête ta banque, c'est 20 euros par mois. Donc quand tu t'amuses à faire ça, à réduire en enlevant des prestations de qualité à l'intérieur de ton bien, pour 20 euros par mois que te prête ta banque, que va te payer ton locataire, tu vas te mettre à te taper du cash flow négatif parce que tu vas devoir réparer des choses en cours de chantier et ça va te coûter beaucoup plus que 20 euros par mois. Ceux qui font ça ne savent pas compter. Si tu le fais, c'est pas grave mais c'est une erreur, c'est que tu ne sais pas compter. Maintenant que tu as regardé cette vidéo, je te félicite, tu le sais, ne fais pas ces erreurs-là. Si tu négocies parce que tu dis voilà, pouvez-vous me faire une réduction, un prix Oui. Mais si tu dégrades la qualité de ton devis alors que ça va t'impacter de 20 euros par mois, que tu vas avoir un cash flow négatif derrière parce que tu vas devoir dépenser, c'est que tu n'as pas compris, c'est une très grosse erreur que font les gens dans l'immobilier. Donc, je t'invite à plus la faire parce que maintenant tu le sais. Donc, à faire une négo globale et être vraiment dans du win-win à dire à l'artisan on part sur un forfait. Le chantier, je vais peut-être avoir oublié des choses. Voilà, arrangez-moi à, à parce que si j'oublie deux virgule, à l'inverse, c'est forfaitisé pour lui aussi. C'est-à-dire que si à un moment contre chantier, tu dis « Bah non, ce radiateur, je veux pas, j'ai mis moi, et bah c'est gagnant-gagnant, mais au moins, tu sais exactement combien tu as mis. Vraiment, reste dans une relation gagnant-gagnant avec les artisans parce que c'est important. Demain, tu peux avoir un service à leur demander sur du SAV il va peut-être pas te le facturer et c'est normal parce que c'est lui qui aura fait le travaux, mais il va peut-être aussi t'arranger parce que ça aura pu être ton locataire voilà qui a fait une bourde, qui a dégradé quelque chose, il va venir, ça va lui prendre une heure, il va te le réparer. Si ça se finit mal et que tu finis en, en tension avec lui, autant dire que le téléphone il va sonner dans le vide quand tu vas le rappeler. Comme de manière générale dans la vie et encore plus avec tes partenaires dans l'immobilier, essaie de rester en bonne entente, en bonne intelligence sur le win-win et tu verras déjà que le chantier va filer beaucoup plus droit et que ce sera une partie de plaisir. Je t'invite à mettre en commentaire tu as d'autres conseils que ces 5 conseils pour que ça aide toute la communauté à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification comme ça tu reçois tout. Je te dis à très bientôt pour d'autres conseils en vidéo et plus que jamais, bienvenue dans le monde de l'immobilier rentable. Euh, je vais essayer de t'apporter moi des éclairages dans cette vidéo sur les SCI, SCI Société Civile Immobilière. On va voir les 9 choses indispensables à savoir si tu t'intéresses de près ou que tu as déjà des SCI.